Salut salut Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Excalia. Et donc actuellement bah, c'est Noël et il y a un calendrier de l'avant qui nous rapporte un peu de ressources. Bon, au début c'était un peu nul, j'ai pris quelques règles des récompenses. Au début c'était pas très ouf, donc euh, je sais pas si ça vaut le coup de les montrer. Donc du coup j'ai 4000 XK points que je vais dépenser. Pour l'instant je vais juste me prendre un grade Gaïa, qui rapporte vraiment des bons trucs. Hop, et voilà je suis Gaïa, incroyable. Et bah, je vais prendre le calendrier de l'avant premium. Par exemple, la récompense d'aujourd'hui, ça devrait être un peu plus intéressant que d'habitude. Ah oui. Là, on peut faire des potions, là Non Si On peut faire des potions, là Du coup, grâce à ce Noël, j'ai eu pas mal de récompenses. Donc Déjà, j'ai eu un peu de diamants, netherite, tout ça, un manuel du trader, une shulker box. Et en plus, donc, 24 box premium et 8 box premium plus. Là, on est... Après le calendrier, donc j'ai vraiment tout récupéré. Plus grâce à mon grade, j'ai eu pas mal de kits qui m'ont donné bah, beaucoup de, pro de clés premium. Donc on va commencer par les box premium, justement. Alors, fallait s'y attendre. Du bois de mangrove, comme si on n'en avait pas assez. Du cuivre. Un totem, pourquoi pas. Mangrove, mangrove, mangrove. C'est insupportable, hein. C'est mangrove. Du cuivre. Mangrove, mangrove. De la boue pour changer, du cuivre, mangrove, de la boue, oh, 50 000 dollars, en vrai ça change, encore de la mangrove, de la boue, ah, un nouveau totem, de la mangrove, maintenant du cuivre, de la boue, de la boue, de la mangrove encore, de la boue, et de la boue, bon je vais déposer tout ça, je suis juste curieux, est-ce que ça peut se revendre, Genre, ça peut servir à autre chose qu'à qu'abîle déjà la boue Ouais, 2 dollars unités, unité, euh, c'est un peu de l'arnaque. Et pour ce qui est de la mangrove, 18 dollars unité Ça fait combien le stack, Ouais, non, j'ai rien dit. Ah, ça fait un peu, un peu plus de 1000 dollars de stack. Ça leur donnerait une utilité le euh, de, de mort. On a faire un coffre juste pour ce bois. Bon, donc, on va passer aux au, premium plus. J'en ai donc 8 grâce au calendrier de l'avant et au calendrier de l'avant premium. Donc bon, qu'est-ce que je vais avoir C'est parti c'est pas vrai. Au moins, il y en a beaucoup. 50 000 dollars. 4 stacks de blocs d'or. 50 000. Oh, une pioche peut-être Oh Let's go Deuxième pioche TS. Oh, peut-être la hache Eh ben non. Ça aurait été stylé d'affilée. Bouteille d'XP. Et la dernière, qu'est-ce qu'elle va nous donner Eh ben, du cuivre. Je dépose tout ça et je vous laisse à la suite de la vidéo. Le grade Gaïa. Donc, euh, bah, je peux fly. Je peux faire... Euh j'ai un meilleur kit, euh, j'ai plein de trucs trop bien, donc c'est vraiment cool. Bon, depuis la dernière fois, j'ai fermé un peu de thunes, donc euh, par plusieurs moyens. Déjà la tour à bas qui rapporte un peu et je vais devoir l'agrandir à cause de vous. Ensuite, j'ai fait un peu plus de villageois, donc déjà, j'ai un nouveau villageois Mending, et un émeraude. Puis là, j'en ai d'autres, mais c'est des chômeurs et ils ne veulent pas me donner des bons trades. J'en ai deux autres que j'ai transformés là-bas qui attendent, donc bon, on verra quoi, on attend. Et tous ces villageois, j'ai beaucoup fermé, j'ai fait plein de livres enchantés, et j'ai fait 15 pioches parfaites, que je vais maintenant me faire le plaisir de vendre, chacune à 10 000$ unité ou peut-être un peu plus cher, parce que j'ai regardé le stock, euh, je pense 10 000$ unité c'est un peu gentil, je vais faire 12 000$ l'année. Ça va faire cher en taxes, mais ils les ont baissés à 12%, donc ça devrait être bien. Et ça va me faire à peu près 180 000$ une fois que ça va être terminé de vendre, donc ça va être vraiment bien. Et voilà, j'ai vendu tout ça, ça m'a coûté à peu près 30 dollars de, de taxes, donc je vais gagner 180 000$ incessamment sous peu, donc ça fait plaisir. Depuis la dernière fois, ils ont fait une mise à jour, une petite mise à jour. Et ils ont remis le métier de pêcheur. Enfin, ils l'ont bien refait marcher, en plus d'autres trucs. Et donc, ben, j'ai commencé à tryhard. Je suis déjà à niveau 6, depuis qu'ils l'ont remis. C'était à deux jours, je crois qu'ils l'ont remis. Comme vous le savez, ben, je continue de pêcher. Ça fait plaisir. Également, il y a X-Max qui a pas mal miné. Donc, il est passé niveau 7 mineur. Donc, c'est pas mal. Ce qu'il a fait également, il a réorganisé les coffres pour le minage. Donc là, il y a beaucoup de cobbles Et puis là, il y a tous les minerais organisés par coffre. Et donc également Billy l'a obtenu dans une clé premium plus du calendrier de l'avant, une pioche céleste, donc c'est super. Et, et bah est en train de beaucoup l'utiliser. Je vais lui faire une machine à cobble, pour faire des gros blocs de cobble qui est super rentable. En théorie il faudrait une trentaine de sources de lave pour pouvoir être à la hauteur du instabreak de la pioche céleste, qu'on va peut-être passer tiers 2 bientôt, même sûrement, très sûrement. Enfin bref, je vais essayer de faire un timelapse avec le replay mode si j'y arrive, c'est parti pour le timelapse du coup ce que je vais faire c'est que je vais commenter le timelapse pour pas trop que vous vous ennuyez. Là je commence par casser les restes de l'ancienne tour à mobs parce que ça va me casser les couilles et comme ça ça sera fait. Également pareil pour l'eau en dessous. Là j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à où je la placerai et tout, un peu trop de temps d'ailleurs. Mais bon je vais couper tout ça parce que c'est chiant. Donc je vais placer cette machine dans le coin là que je suis en train de dégager là. Il me reste juste à casser cette petite plateforme. Il faudra d'ailleurs que j'agrandisse un tout petit peu la zone de récupération des mobs de la tour à mobs. Parce que les mobs ils tombent un petit peu à côté parfois. Maintenant, je regarde où placer la plateforme pour m'assurer que je ne vais pas gêner la toile mob. Du coup, hop, je mets là et je commence à construire la plateforme. Euh, pourquoi j'ai fait une plateforme en bois de mangrove Premièrement, du bois, parce que le bois, ça résiste aux pioches et du coup, je ne vais pas casser la plateforme comme un crétin en minant. Et également, le bois de mangrove, parce que putain, on en a beaucoup trop, ça casse les couilles, j'ai genre un, un, un double coffre, un truc comme ça. Maintenant, on va commencer la partie fonctionnelle, la partie la plus importante. Donc, déjà, je place quelques pistons et un peu de redstone, mais là pour l'instant c'est un peu basique. Maintenant, je vais à l'endroit où je mets les générateurs. Donc, déjà, hop, je mets la structure comme ça, les pistons. Alors, faut savoir que vraiment il y a des trucs débiles sur lesquels je passe plein de temps parce que je suis pas super fort en redstone. Du coup, là, hop, je mets l'eau comme ça, la lave de l'autre côté, bien à côté du bois, tellement je suis intelligent. Et hop, voilà, là je réfléchis un peu à comment je vais activer ça pendant que tout brûle. Parce que je suis un génie, hein. En fait je pensais que le feu était désactivé mais en fait non, du coup bah, là j'arrive, j'éteins tout et je, je remplace un peu avec de la cobble. Ça en fait une belle de perte de temps. Enfin bref, du coup je vais commencer à tout relier avec de la redstone, là je mets des répéteurs comme ça pour activer les pistons du bas. Et là je teste la cloque, je vais tester différents délais pour trouver un truc parfaitement optimal et là comme vous le voyez c'est parfait et comme ça ça va vraiment vite. Ici j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai prévu un espace trop petit et j'arrive pas à faire le, monter le signal de manière optimale. Parce qu'il faut pas oublier que le courant de redstone il se déplace pas indéfiniment, il s'arrête au bout de 15 blocs, du coup c'est pas ouf pour la farm. Donc maintenant j'agrandis la farm horizontalement et verticalement pour pouvoir produire bien plus, donc là c'est pas la taille finale je pense. Et comme vous voyez je recommence à tout reconstruire ici parce que c'est vraiment mal foutu, je pense que je vais décaler d'un cran par la suite. Enfin bref du coup, tac, j'agrandis tout, je mets plus de sources d'eau là, je vais faire des sources infinies que je vais décaler en haut. Là je mets quelques sources de lave, hop, je relis tout, je remets en feu la plateforme. Je mets tous les pistons, enfin presque, il m'en manque un peu mais je vais décaler. Et là vous allez voir euh, le problème de la redstone qui allume pas tout, comme vous voyez des pistons qui s'activent pas. Enfin bref, là ça marche très bien, je teste un petit peu, ça rapporte pas mal de ressources. Et d'XP Bon maintenant pour la dernière partie de la vidéo, on va passer à quelques modifications pour la tour en mob. Déjà dans la dernière vidéo je vous avais donné un objectif, pour chaque like tu feras un nouvel étage. Et vous avez détruit la barre de l'air. vous avez pété votre crâne et donc je vais devoir rajouter 14 étages. Euh, également, le, la deuxième chose que je vais faire, c'est que parfois il y a des mobs qui tombent là et genre ils crèvent sur la bordure et genre c'est pas ouf. Chaque fois je vais devoir rajouter une petite extension dans chaque coin et je vais également mettre un système de tri ici. Donc il euh, y a des hoppers de tri euh, de base dans le serveur et donc euh, je vais mettre un système pour trier automatiquement ce que la tour à mob nous donne et ça va être beaucoup plus pratique. Et voilà, c'est parti pour un nouveau time-lapse. Donc, pour commencer, je casse un peu le pilier, qui était un peu gros, ce que j'ai fait un peu fait le con avec de la lave, et donc je le mets à un intervalle parfait pour faire tous les 14 nouveaux étages. Et déjà, je commence à les construire, donc là c'est très simple, il suffit juste de construire. Donc pour commencer, je casse un peu le pilier, qui était un peu gros, ce que j'ai fait un peu fait le con avec de la lave, et donc je le mets à un intervalle parfait pour faire tous les 14 nouveaux étages. Pour la forme des étages, c'est très simple, c'est juste la forme parfaite d'une source d'eau. Donc, un bloc du milieu et 7 blocs dans chaque direction. Et ensuite, je complète en diagonale dans chaque sens. Je J'ai un peu allé dans la bordure, là, désolé, j'espère que c'est pas trop moche. Du coup, ouais, je commence un peu à faire des timelapse. Ça prend pas mal de temps et aussi à bien prendre en main, c'est un peu dur. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée. Bon, au passage, je vais vous avouer un petit truc, c'est qu'actuellement, je joue plus trop à Scalia. J'ai un peu découvert un autre SkyBlock, je vais probablement faire une vidéo dessus bientôt. Et bah, en vrai il est plus stable, parce qu'actuellement il y a pas mal de bugs. Et bah, ça m'embête un peu. J'espère pouvoir y rejouer si ça redevient intéressant. Mais en tout cas pour l'instant je prépare une vidéo sur un autre serveur. Du coup voilà, maintenant j'ai 24 étages à la tour à mobs, il suffit juste que je place les dispensers. Donc déjà bon je fais vais un... un peu chercher des arcs à droite à gauche, euh, je sais pas là, en plus ça fait n'importe quoi avec la tour à mob. J'en ai également dû en acheter carrément parce que j'avais vraiment plus de style, j'ai tout vendu en fait. Du coup j'ai acheté des arcs et tout pour faire les dispensers, les 14 dispensers, j'ai acheté du quartz pour faire les 14 observateurs. Et donc là je les place tous un par un. Je configure tous les étages pour, euh, pour pouvoir tuer les mobs automatiquement. Donc maintenant comme je l'ai expliqué des fois il y avait des problèmes que sur les bords ici il y avait des mobs dont des araignées et tout qui tombaient. Et qui crevait. Pendant que je suis un peu n'importe où avec des sources d'eau, j'ai niqué ma source de lave. Et du coup, je vais créer ces petits modules sur les côtés pour pouvoir récupérer les derniers mobs qui, bah, qui se tapaient le bord. Je mets également des slabs pour pas qu'il y ait des mobs qui spawn là et que ça parte en cacahuète. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. Maintenant, il me reste plus qu'à faire les systèmes de coffres automatiques avec les hoppers de tri. Du coup, je récupère euh, des anciens coffres parce que je suis un rat et je veux pas en crafter. Je rallume la tour à mobs et donc j'ai fait un système de tri. Pour récupérer automatiquement les, les, les ressources de mobs et les séparer, pour l'instant, j'ai juste mis la rotten flèche, la gunpowder, les os et les flèches. Et du coup maintenant je peux tranquillement buter tous les mobs. Et bah voilà, c'est super et ça devrait être plus efficace. Et donc voilà, c'est la fin de ce troisième épisode sur ce j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve bientôt, oui bientôt, normalement c'est bon. J'ai déjà plein de vidéos en préparation, du coup ça devrait le faire, j'espère. Voyez, ouais, il y a plus.